Je suis venu je veux que les hein? Ça veut dire quoi Depuis un bon moment, tu fais tout bien en ça veut dire quoi Mon frère, toi toi on va discuter. Ça euh, veut dire quoi Depuis bon je ça dire que ça va un que ça veut dire que ça que Hein? C'est que, comprends-moi, c'est le temps qui fait défaut Sinon, vous avez déjà te Tu as déjà fait ton programme Le temps de te descendre par C'est ton programme j'ai fait Et je savais que Puis avant, j'étais là ma... on a dit que l'enfant le... que de ma belle-mère Ça a dit mon bon frère et il, a il est tombé dans un fercé Il m'a rentré quand il dit à ta C'est quoi je bon C'est ton programme, l'argent était dans ton compte J'ai dépensé sur ça Tu vois Maintenant je ne sais pas, donne-moi un peu de temps et je vais te régler. À chaque fois, c'est la même chanson. Je suis fatigué, fatigué. Ce n'est pas histoire de même chanson, frère. Je vais te faire une promesse. Dans une semaine, je vais récupérer de l'argent quelque part. Et quand je vais récupérer, c'est toi que je vais régler. Ça, je te promets, c'est toi que je vais régler. Même si on m'appelle, on me dit, il y a des potes, même si ma mère tombe, voilà. Je vais te régler toi, mon frère. Quand, Dans une semaine, dans une semaine. Crois-moi sur parole, tu as promis. Ce n'est pas le choix pas le choix. C'est qui Abyssa. C'est Abyssa. Abyss. S'il te plaît, dis à ce jeune homme que je ne suis pas à la maison. Quoi Dis à ce jeune homme que je ne suis pas à la maison. Tu as compris Je ne suis pas là. Il n'a qu'à revenir demain. Tu as compris Merci pour le service. Un eh, député insolvable. Pour eh? la ronde, boue boue boue. Voyez, André. Bonjour. Oui, bonjour. Surrondeur oui, n'est pas là. Non, non, il est sorti. Hein? Ah. Je l'attends aussi. Putain, il y a un petit caillou. Il y a un souci? Oh. Ah. Vous l'attendez aussi? Oui, ah. ah. oui. Je vais l'attendre aussi. Stain, il y a un petit caïtien. A... Ah. Mais il va prendre le temps de revenir. Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai a des doux soucis. Et, et, le gars, c'est que. C'est qu'on a un rendez-vous aujourd'hui. Mon boucantier. Il, il est tout seul. Oui. Ah, c'est pour le programme là. Vous êtes au courant aussi Oui, oui, je suis au courant. Ah, donc c'est pour ça que vous êtes venir en sac à boucantier Oui. Donc vous voulez partir avec nous Oui. Oui, vraiment. C'est pour votre première fois, bien. Oui, c'est pour la première fois. Oui. Vraiment, je Hier, on était avec des filles, des belles filles. Ah, mais anglais Ah, mais mais il y a un respect qui oh, est très bon. un beau gars. C'est mais il out Il a Même si tu es un million de temps, va tout dépenser. Oui, je le connais. Il dépense trop. Ah bon? Oui. Ah, donc, il y a une, une, une une une une une une? Ah oui. Ah Il y a pas peu il y a une famille il y a une famille mais il Mais il il Parce que c'est mon gars. Les gens nous respectent. Il a payé pour téléphone à une fille. Il a 800 000. Qui peut faire ça? Il a de l'argent. il peut vendre les Pour l'instant, il veut dépenser de l'argent. Il veut dépenser de l'argent. Vous êtes à pour ouais. nous accompagner ah, ça c'est un bon beau gars. Ah mais c'est ça. Par exemple, prends exemple, 31. 000, un... Nous, est bloqué Il bloqué pour se vendre les Il est un pour Il pour se les Il se les les Il te dis, et hey, sur et puis on doit tout dépenser aujourd'hui. Tout doit finalement qu'on rentre au oui? Qui peut faire ça? Si ce n'est pas mon ami Chordor? Qui peut acheter un téléphone de 800 000 à une fille? Il n'y a pas deux. Oui? Si ce n'est pas lui, il dépense de l'argent. Non, on dépense de l'argent. C'est pour lui, mais on dépense. On dépense de l'argent. Et aujourd'hui, on va dépenser encore de l'argent. On va dépenser encore de l'argent. Non. Attention. Il faut le respecter. On nous respecte. Les gens nous respectent. Les gens nous respectent. Je te dis. Oui. Et vraiment. Au Sondor. Tu as fini de me tuer. Ah. Tu étais là. Monsieur. Il était là. Non, Sondor. Il faut t'habiller, on va partir. Tu es tué. Mais tu fais fait quoi Il est là à cause de ça, tu, non tu, tu dois travailler à la moque. Il est là, il ne veut qu'à partir. C'est quoi Pour Je suis C'est quoi Tu as quoi un doigt Quoi toi, toi, tu dois de l'argent. <rire> Why is it hurt?